Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 214 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Dragon Ball Z, l'appel du destin sur Mega Drive. Donc c'est parti, euh, c'est un jeu de combat. Comme vous pouvez l'imaginer, les jeux de Dragon Ball c'est souvent, pas tout le temps mais souvent des jeux de combat. Euh, on va voir que les graphismes sont pas non plus exceptionnels, mais que pour la Mega Drive, euh, en jeu de combat ça a quand même envoyé du pâté, je pense pour l'époque comparé à certains jeux. Euh, donc c'est parti, on se fait un mode histoire. Euh, je choisis. Alors euh, j'ai automatiquement, voilà, automatiquement, un adversaire. Donc je choisis lui. Ah bah d'accord, non. En fait, donc je sais pas. Euh, je sais pas trop pourquoi il me m'a mis final. Ça doit peut-être le, le celui là à la fin, en fait, peut-être l'adversaire de fin. Donc combat 1 contre l'Ikoum Comment il Ouais. Allez c'est parti, tu n'es pas encore... Petite phrase euh, avant de commencer, c'est parti pour la vie, on a une histoire de force aussi, attention, j'essaye de, de trouver les, les postures qu'on a, alors moi je, je touche toujours sur clavier, hein, donc c'est pas forcément évident de faire quelque chose de bien, alors la vie descend assez vite, j'ai déjà enlevé un, un tiers de sa vie presque à mon ennemi. Pour bon l'instant, on va dire que euh, ça va plutôt bien. Alors, ma force par contre, ou la sienne, non, la sienne, la sienne n'est pas au top. En fait, il m'enlève de la force avant avant de m'enlever de la vie. Ah, bah tiens, regardez les écrans, l'écran qui se scinde euh, quand on est trop loin l'un de l'autre. pratique ça. Franchement, c'est bien foutu. Alors, on voit la position de, de, de l'un et de l'autre en haut, hein, en dessous des barres de vie. Pour l'instant, j'essaye de me battre comme je peux avec, euh, avec mon ennemi, c'est pas... pas le nombre de coups de, de... De différents qu'on peut mettre qui est énorme. Euh, il ouais. n'y a pas des gros, des gros attaques de fou. Ah bah tiens, il vient de me lancer une boule de feu Enfin, une boule d'énergie plutôt. Euh... Alors maintenant, j'enlève sa barre rouge. donc euh, Donc apparemment, il a deux barres de vie. Euh, donc j'en ai réduit une et là j'en ai fait un tiers, comme vous voyez un tiers de la barre rouge. Euh, donc c'est un, un peu long quand même pour un combat, il n'y a pas de temps limite de toute évidence. Il n'y a pas de chronomètre. Donc on peut y passer euh, notre vie si on veut. <rire> voilà. Allez. D'accord, on pourrait euh, vite vite s'ennuyer parce que il euh, n'y a pas de coup euh, plus spécial que ça. Ou alors il y en a mais je ne sais pas. Parce que là, oui bon. Une petite parenthèse, mais euh, j'ai reçu un commentaire récemment euh, que c'était sur Mortal Kombat euh, Mystification sur GameCube que j'avais testé en épisode euh, à tout casser. Ça devait être 23. Il euh, faut vérifier. Et euh, ouais, quelqu'un a commenté en me disant Ouais, tu ne connais pas les coups, euh, il suffit juste de regarder la liste. Euh, non, euh, il me disait C'est pas sérieux, tout ça. Je bah, ouais, mais le jeu en lui-même, je l'ai démarré, j'ai fait mon test. Euh, je peux pas. Euh, je peux pas connaître les coups, je peux pas connaître les touches, tous les menus, je sais même pas euh, j'ai même pas qu'il y en avait 50 et donc du coup j'ai dit que le jeu en avait pas tellement des coups et euh, alors qu'en fait il y en avait mais il fallait, voilà c'était des combinaisons, il fallait les trouver là aussi j'imagine qu'il y a des combinaisons à faire mais que je les connais pas, évidemment je peux pas les connaître, je viens de démarrer le jeu donc bon, ah, je trouve ça ce commentaire il m'avait pas tellement plu puis derrière bon il m'avait dit quand même que le jeu ramait, voilà j'ai gagné <rire> pas grand chose que le jeu ramait et en fait bah ouais sur émulateur à GameCube même avec un bon pc euh, c'était un peu un, un peu short je vais essayer d'en refaire mais euh, mais les jeux Gamecube pour l'instant que j'ai essayé de tester ils ont planté <rire> en plein milieu et en plus il y a un joli décalage entre le son et euh, l'image c'est un peu énervant donc je vais voir si, si, je, si je si je si je fais abstraction de ça on verra donc là on a un nouveau combat allez avec euh, Commande un Guignou. et euh, on va voir si c'est plus intéressant que le premier, pour l'instant on essaye de se foutre sur la tronche moi j'ai trouvé une... un petit saut qui est sympa celui-là, -là, c'est de vous sauter en avant et pouf coup de pied comme ça, <rire> c'est mon petit coup que j'aime bien, alors lui par contre moi, il me des coups, je fait mal salaud et puis ce qui est mal plutôt, est eux ils arrivent à en enchaîner c'est à dire une fois qu'ils m'ont touché ils m'en mettent plein plein plein alors que moi euh, une fois que je les ai touchés j'arrive pas à tellement, regardez J'arrive pas à enchaîner, regardez, regardez comment il, comment il vient de m'enchaîner là. C'est euh, quelque chose que moi j'arrive pas à faire. Je ne sais pas. En même temps, comme je dis, c'est la première fois que je joue. Euh, il faudrait que euh, j'y passe un petit moment dessus histoire de voir, histoire de m'habituer, surtout au mouvement. Déjà ça commence à être un peu plus simple que tout à l'heure. Je commence à avoir un petit peu moins de balai dans le chien parce que je sais pas si vous avez remarqué quand même que. C'est pas très. Euh... C'est pas très euh, énergique. Hein. Voilà. On se bat. J'ai pas eu l'occasion, je sais pas si on peut monter hein, dans le ciel, si on peut voler. Oh il me jette, regardez comment il a fait ça. Comment Ah bah voilà, j'ai trouvé comment comment on monte dans le ciel. C'est magique. Bon bah par contre j'ai trouvé comment on redescend, parce que je sais pas du tout comment on monte. Bah, je suis monté dans le ciel mais je sais pas comment j'ai fait. Ah lui je sais pas ce qu'il fait, il recherche en chakra sûrement. Sa force, c'est dommage qu'il n'y ait pas des techniques. Euh, bah, on aurait bien aimé voir euh, Kamehameha, les bon hein, pour citer la plus connue, hein, mais sinon il y a tout un tas d'autres techniques euh, qui auraient été sympa à utiliser avec le, avec l'énergie, quoi. Et là, euh, là, je suis un peu déçu pour l'instant. Je suis sûr qu'il y a plein de combinaisons, comme je disais. Ah, ah je sais même pas comment je fais là, là euh, les petits. Euh... La petite aura que j'ai autour de moi, je sais même pas comment la provoquer, j'ai réessayé toutes les touches j'arrive pas. Alors entre lui qui me lance des boules de feu, je sais pas comment il fait. Il est sérieux. Bon, on va essayer de, de gagner, même si là pour l'instant il a une petite avance sur moi. Vu tu mets des coups, je pas semblant. Allez. Est-ce que tu vas crever Ouais. Allez, hey, je, je commence à rattraper mon mon avance, hop. Hum, hum. Est-ce que je vais gagner Est-ce que je vais gagner C'est possible, c'est possible. Alors je pense que bah, ça doit être euh, comme tous les modes histoire ou mode arcade des jeux de combat, on doit affronter bah, les adversaires les uns après les autres. Ah, qu'est-ce qu que c'était que ça Il m'a envoyé une boule de feu là par en dessous, n'importe quoi. Euh, ça va être comme les jeux de combat en général, vous, euh, voilà, vous enchaînez les adversaires et quand vous perdez, bah vous perdez, vous pouvez recontinuer, souvent. Euh... En jeu d'arcade, c'est plutôt en insérant des pièces, mais là, comme on, est... on est quand même sur la méga Drive, bah on continue, on doit avoir une limite peut-être, sûrement. Peut-être sûrement, oui. <rire> Je dis des choses des fois qui sont pas logiquement. Bon, j'ai encore gagné à pas grand-chose de ma vie, j'ai pas mal de force, ça va. Ou alors c'est que j'en ai pas beaucoup, je sais pas, c'est bizarre parce que ça monte au fur et à mesure du combat. Je reste le meilleur. Ah oh oui, t'es modeste toi. Player 1. D'accord. Ouais, donc, ouais, Freezer, quoi, en fait. Allez, on va se battre contre Freezer. C'est parti, je laisse ce combat en gameplay. J'ai malheureusement perdu comme une énorme merde. Bon, bah, pas de bol sur Freezer. Il reste quand même presque toute sa barre, sa deuxième barre du moins. Euh, voilà. On continue trois fois. Voilà, donc euh, je pourrais continuer, mais je vais pas le faire. On va s'arrêter là. Donc, ce sera tout pour euh, Dragon Ball Z l'appel du destin sur Mega Drive, qui est un, au final un bon jeu quand même.